Et bien bonjour à tous c'est Messenzo, aujourd'hui on se retrouve pour Mario64DS Sur le téléphone comme ça on a le son du jeu alors pourquoi je vous appelle sur ce jeu parce que voilà c'est pour ça On a des titres Je peux on fait pour cheats Oui On ah, a du cheat code et ouais Pardon. Oh ouais, on va tester certains cheats ou... Certains <rire> Prends une porte Mario C'est nul voilà. On se mal. en Yoshi Salut Yoshi Ça va T'as la... Ah T'as la... Non non... T'as la bouche... Plein de feu... Il était Meta Yushi. Oh, mais le mec il ressemble à Wario! Wario savait faire ça! Oh Non, le 64 avec des petits codes! Ah, mais quoi? C'est déjà fait? Non, là vous vous trompez de jeu! C'est Mars64 tout Là on est dans Mars64 DS! Mon personnage préféré, Yuji. Non, non, oh. non! Attends, oh. Non mais non. Je vais voir un truc... Oh Luigi qui sait qui peut utiliser la casquette volante Plus ouf, et on... Yoshi qui s'est utilisé la casquette volante. Attention, et qui sait aussi utilisé le pouvoir de Warrior. Euh, donc ok voilà c'est bon. Je vous ai montré quelques cheat codes. Attends je vous en, en montrer d'autres. Voilà. Alors c'est juste le skin qui est géant sinon. Ah c'est juste le skin qui est géant. Mais.. C'est n'importe quoi, le géant. Oh, je peux choisir la casquette. Ah ouais, j'ai le 100 pièce. Oui Ah mais Euh, j'ai fait un glitch là. Ah, j'allais dire, il va pas tourner comme ça. Ah, ouais, quand je me fais écraser, ça fait ça. Bien fait pour ma gueule. Bon, j'ai bien fini là. Le Je jeu et on va changer encore la taille. On va la taille à Yoshi. J'arrive, c'est moi, Mini Yoshi. Ça, ça fait quoi? Ça, c'est plus grand que Yoshi. Oh putain, Dans cette forme Yoshi. J'ai l'impression qu'il va. Non, on sait que j'ai ramassé une pièce. Oui, la collision ne change pas. Oh, wow. La collision ne change pas, vous inquiétez pas. Oh. Quoi Ah mais, je me fais promener bas. Cette fois-ci. I'm going to do J'adore la carte de métal pour tous les personnages. Un <coughs> changement encore de taille. Waouh oui c'est comme si j'avais pas tout de coupure euh, Un petit code sur le téléphone, c'est un petit game. Vous allez pas en chercher. Ah en fait, là, hein, je l'ai pris un championnat. Euh.. Bon, <rire> <rire> j'ai fait bugger le jeu. S'il vous plaît. Bon. Alors, là j'ai pas changé de taille, mais je suis en mode 2D. C'est classe hein, euh, Yoshi 2D. regardez le Yoshi est en 2D. Mm. Mm. Ah, C'est comme ça les caractères ah, de mort 64. Carte 64, et ce sont en 2D. Ah j'ai un de What. Et voilà j'ai activé le Moon Jump. Et je suis revenu en 3D donc si je fais ça, voilà, j'ai été gauche. Ok, d'accord, j'ai fait bugger le truc et je suis Wario. Quoi? Et oui, donc en gros, si je fais, j'ai activé tous les codes. Si je fais ça et euh, un déplacement. Je change de personnage, donc là je vais changer encore de personnage Il faut juste changer de salle en fait Et là je suis Luigi Oh, eh, hey, oh, yeah Ah mais ça c'est vrai, ça fait ça J'ai la super vitesse Et là je suis Yoshi, voilà En bas c'est qui C'est Mario du coup Ouais en bas c'est Mario Voilà ah, c'est comme ça qu'on change de perso wow. Ce petit code est très... Ah, c'est trop bien. Ok, d'accord. Ah non, ce bruit était très étrange. Mmh. Ya, yeah, ta mère terminé en beauté. Alors Oui, Mario, je l'ai remis géant Euh Ya, ya, Wa. Et en fait, là, je vais appuyer sur select. Et je vais faire exit course. Ah. Le jeu à planter. Donc en fait je voulais mettre euh, une test map et le jeu a planté. Donc je reviens dans le jeu. Mm. Ok Yoshi. Euh... c'est qu -ce que, que ça <rire> Très bien. Je vole ah, avec le moon jump C'est comme si genre, je, je volais comme un oiseau Regardez si j'active le moon jump je suis sans Mais quand je descends comme ça en fait Ah c'est génial Ah ouais Aïe Ah c'est trop cool Waouh. En fait, c'est le seul aussi qui peut utiliser tous ses pouvoirs. Bon, on va pas faire le... Mais si je quitte une salle, est-ce que ça va replanter ou pas Ah ouais, ça replante. Bon bah, on va s'arrêter là, Merci. Non. Bon, bref, moi ça t'est là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt, euh, les amis. Ciao. Oh yeah. Oh, yeah. Yo. Attendez, je vole. Ok, bon. Ok, ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai fait bugger le jeu, j'ai fait trembler. Bon, on va sortir là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao à très bientôt. Ciao les amis. Ciao. C'était un plaisir. Au revoir.